Me by B.H.R.E.K. L'hôteur chez nous, le prophète de la culture à garde Et c'est pas Yaoundé, et c'est pas les de demain. À la pire, pire, et de Nguémos, sa poémie A tous les bangois du Cameroun Et de la diaspora, tout le monde est bon Je changerai mon beau village pour y mango Je changerai mon beau village pour y mango A chaque fois que je vais là-bas, c'est la nostalgie. De l'âme sous le village te manque. trouve juste un peu de temps, rouge moi, tombe dans en mon Quand je suis loin de mon village, nostalgie, je tombe malade. Et seul l'odeur de la terre nourrissée tombé au me soulage. Repose en paix, grand je t'oublierai jamais. Les en fille pour tomber à chaque autour du feu. Des taos oh qui ont percé mes nuits. Les chants de petits oiseaux qui me réveillaient chaque jour. Mais pas de danse folklorique, Rimées par les tambours. De le communion, en diapo. Unité tous les jours. Oh mon beau village, oh quel paysage. Tu te rassures, tu vois un coup d'eau. Toi, oh, ici tout est potable. Je changerai mon beau village où il y a nos mango. Je changerai mon beau village où il y a A chaque fois que tu vais là-bas, c'est la nostalgie. Papa me t'apporte un gui. Papa Je changerai mon mot, mon mot, Je mot, mon mot, mon mot, mon mot, mon mot, restons unis. mon mot, mon mot, à mot, mon mot, mon mot, je mot, mon mot, je mot, mon mot, la la la la la mot, mot, et avançons tous la la la avec l'arbre de paix mon beau village Bangwa Si <muché> pour moi, me pour le Ah. Ah. Ah. Ah. C'est un peu comme ça, un peu un c'est Aristide je fais partie de Weber Foundation nous sommes ici, c'est l'équipe de Majiba Project ici au village Bangwa depuis bientôt 4 semaines et pendant ce projet nous avons décidé d'aider une ou deux familles du village à améliorer leur système d'eau nous avons donc choisi cette famille et nous sommes venus ici pour changer la structure du puits au départ ils avaient ce fût sur le puits étant donné que le, le fût était trop vieux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 à partir de la pomme. Nous disons merci à toute l'équipe Wali du village Bangwa, à toute l'équipe de, de Madiba, à toute l'équipe de Wali, Oté, Laura, David et Grégoire, et moi, Maristi. Et, et nous disons merci à tous nos partenaires, surtout à ceux qui ont permis que nous puissions aider cette famille. Nous disons merci à Baka. Et puis, il y a quatre personnes qui vivent dans cette famille permanemment. Mais ce il ne sait pas uniquement ce cette famille, il sait également tout le monde dans la zone de Kamna. Merci. le palais royal. La forêt la forêt sacrée. Au point au point de quoi, violé. Macabres, bilan, moi. Fam, m'en tiers de l'air, m'en tiers de l'air, m'en quoi roi des m'en femmes, de l'air, m'en tiers de l'air, m'en de l'air, m'en tiers Sa Majesté le roi des femmes. Majesté Calumongue Pierre Le roi des Non je pouille Non mais je pouille tapou Tapou tapo, dako, Tapou Tapou dako, Tapou tapo, tapo, le le Chacap, chacap, chacap, chacap, chop chop